Ah, oh, <rire> incroyable <rire> euh... Le Bachelor Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et des Administrations est un diplôme préparé en trois ans et qui permet de former des futurs cadres intermédiaires dans tous les domaines de la gestion. Euh, la gestion beaucoup de sens large, hein, à la fois la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière et d'autres domaines plus spécifiques euh, comme la logistique, la gestion de production ou les domaines de l'immobilier euh, ou de la banque. Ce BUT, euh, notamment à Toulouse, offre de nombreuses perspectives pour la deuxième et troisième année avec euh, 11 parcours différents, que ce soit de la RH, du contrôle de gestion, beaucoup de, de comptabilité et euh, de la gestion entrepreneuriale et du management. Il y a même une formation avec de nombreux cours en anglais, la formation GEMA Supply Chain. L'intérêt de cette nouvelle formation, c'est de professionnaliser réellement le milieu étudiant, ce qui nous permet, nous, en tant qu'intervenant extérieur, puisque je suis moi-même professionnel, d'apporter une expertise du milieu professionnel aux étudiants. Et puis, il y a aussi des professionnels qui viennent recruter les nouveaux étudiants. Une des spécificités de GEA Toulouse, c'est de proposer un dispositif en horaire aménagé qui permet la préparation du bachelor euh, de manière adaptée euh, pour des étudiants sportifs de haut niveau, artistes de haut niveau, mais également pour des étudiants entrepreneurs. C'est facilitant pour pouvoir m'entraîner à côté parce que je suis sportif de haut niveau et je fais du foot. Donc euh, je peux suivre et les cours et euh, mes entraînements et c'est vraiment pratique. Il y a également beaucoup de cas pratiques, notamment des situations d'apprentissage euh, qui permettent d'apprendre différemment par rapport euh, à ce qu'on a pu voir euh, au lycée et j'ai trouvé ça très intéressant et très instructif. Par exemple, en ce moment même, on est en train de faire un, un jeu de gestion d'organisation, euh, et on met notamment en pratique euh, beaucoup d'outils de, de gestion qu'on a vus pendant cette année. Le Bachelor Universitaire de Technologie GEVA euh, permet euh, une poursuite d'études dans des masters euh, en management en gestion, ou dans des parcours de l'expertise comptable, mais il le prépare également à une insertion professionnelle à Bac plus 3, notamment grâce au recours à l'alternance qui se pratique dès le milieu de la seconde année. La formation est assez professionnalisante avec beaucoup de stages, de la première à la dernière année avec de l'alternance possible en troisième année. Ce qui permet à un étudiant bah, tout de suite d'avoir un pied dans le milieu du travail, puis euh, faut pas se le cacher, euh, d'être aussi rémunéré. Donc ça permet de vivre mieux ses études euh, tout en ayant derrière un diplôme professionnalisant.